C'est ça que j'espère que vous avez que ce soit magnifique pour une vidéo comme il est de personne parce que je n'ai pas de mieux aujourd'hui, ils m'ont fait une vidéo très très très très très très spéciale sur KaFaction, le meilleur savoir P&P Faction du moment, si vous avez envie de rejoindre les amis. -les, c'est très simple, le lien est en description, vous faites kfaction.net et puis vous pouvez rejoindre le launcher Accepter, crack 1.7. Euh, quoi d'autre que je devrais dire sur le serveur Ça, c'est en farm touring compétitif. Donc, euh, et c'est mon serveur. Allez, salut, venez les amis. Donc, si vous connaissez pas déjà le serveur, voici une petite description. Et sinon, pour ceux qui connaissent, aujourd'hui les amis, on se lance avec la première épisode de la série Boss Tour sur la faction V3, parce que la V3, on a fait sur la V2, la V1 et tout, mais là, c'est rendu à la V3, les amis, je suis plutôt intéressant, euh, intéressé, parce que euh, aujourd'hui on va peut-être découvrir des belles bases, il y a euh, 950 personnes sur le network, 400 sur le faction, donc, peut-être qu'on aura euh, vraiment des belles bases pour un début, les amis. Il faut savoir que le serveur y ouvert depuis seulement 4 jours, euh, 4 jours, 5 jours exactement. Donc, ça se peut que ce ne soit pas des super belles bases comme on va les voir dans quelques semaines. Mais pour l'instant, c'est le début des bases. Donc, c'est déjà des belles bases. Euh, je vais surtout vous montrer, je crois, des femmes parce que c'est un serveur compétitif. Donc, je vais surtout vous montrer des femmes, des bases un peu stylées et tout. Donc, on se retrouve, les amis, avec la première base. La première base, les amis, est la base de la Ace. C'est marqué la What? Les amis, ils ont fait un chien avec mon nom dessus. Ça, je suis pas d'accord. Ils ont des, un champ de buissons ici. Euh, Grenadovka, ok, n'a pas de chien. Dans le fond, c'est une personne. Sinon, très très grosse femme, euh, très très grosse barre, Je vais dire plutôt. Donc, c'est quoi qu'on a ici? On a un petit spawner. Euh, mais ça, dans mes souvenirs, c'était pas comme ça ici. Oh, là, j'avais pas de faire slash je sais quand je veux ouvrir le game mode. Je sais pas pourquoi. Mais ça, dans mes souvenirs, c'était plus gros que ça. Peut-être qu'ils se sont fait piller Ici ils vont faire une base de CQ, je sais pas, peut-être qu'ils se sont fait piller Attends je vais aller voir Ah non c'est ça, regardez ils ont fait des étages avec euh, les harvesters qui récoltent automatiquement pour eux Ils ont un autre euh, truc à carotte ici ont... Normalement il y a un autre harvesteur ici j'ai l'impression Et ça monte juste en haut, oh, what the fuck, regardez ce qu'ils ont fait de ces bâtards Tout le cannabis Oh là là, mes FPS les gars oh, mes FPS les gars Et c'est une base de euh, CQ, c'est comment ils ont fait Ouais c'est juste une petite base, ils ont creusé en fait hein, Ils ont creusé tout un chunk et ils fait des champs de canins sucre au What the fuck Franchement, stylax. En plus, bon, c'est sûr que ça va vite quand t'as deux beacons avec As-2. Je crois qu'on ouais, on tape super vite ici. Euh... Si on met As-2 dans les beacons, ça va super vite pour creuser. Donc ça a pas été super long creuser. Mais franchement, euh, tout le cannabis et tout ça... Si vous arrivez à mettre des harvesters partout... Euh, ça serait... Oh, j'ai je... oh, rien fait. Ça serait vraiment stylé. Vraiment cool. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté ici Non, c'est juste de l'obsidienne normale. Je pensais qu'il y avait peut-être un petit truc en obsidienne. Si on descend ici. Euh, on va juste aller voir en plus bas. Donc, on va regarder vite fait dans les coffres. Donc, on a des barrelles ici. Ils ont masse de joints. On peut voir. Ils ont euh, 7 stacks de 64 joints plus 50. Ensuite, ils ont des perles. Donc, des euh, perles, des potions de speed, du cannabis, des trucs comme de base. Donc, quoi d'autre ouais. Ils ont toutes des affaires de farm ici dans les coffres. On peut voir, c'est toutes des petites armures, euh, des trucs de farm. Je sais pas s'ils sont gradés. On peut voir, lui, il est pas gradé. Donc, je crois pas que c'est une faction qui est gradée. De toute façon, comme vous le savez, les amis, c'est quand même assez simple d'obtenir de l'argent sur le serveur. Et vous pouvez acheter tous les kits en jeu. Donc, je crois pas que ça va faire une différence. Franchement, que vous soyez gradé ou pas, vous avez tout à avoir une chance de gagner le classement. D'ailleurs, on va voir un petit classement. Donc, Get Dunked, No Fake, Duck Propin, RTX, One Toot, Ace Factory, Ultra Docs. Top 10 plutôt intéressant. On, a, on part de 2 à 50 points directement. Donc get dunked sont quand même assez avancés. Mais ça veut rien dire. Parce que peut-être que les farms qu'on va voir suivants vont peut-être avoir la chance de les dépasser très rapidement. J'ai choisi cette base là pour la décoration. Parce que vous savez, j'adore ce genre de base comme ça. Je trouve ça méga stylé. Et ils ont fait une base avec la lumière et tout bien calculé. Ils ont fait des spawners à golem. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon pour les spawners à golem, C'est un peu gaspiller des de armées là. Aïe, oh oui, mais ça reste magnifique. Je sais pas à qui c'est cette base-là. Je me suis TP aléatoirement, les amis. Je vais pas vous mentir, je me suis TP aléatoirement. Donc je sais pas du tout c'est à qui. Mais je sais qu'on va aller jeter un coup d'œil en haut. Donc je sais pas pourquoi. Mais la potion de, de truc elle fonctionne pas. De Night Vision. Elle casse les orteils. J'essaie de mettre une potion de Night Vision et ça fonctionne pas. Euh... Attendez, on va peut-être en prendre une nouvelle. Peut-être qu'elle est juste buggée. Non, elle marche pas. Regardez. What? Je sais pas. C'est bizarre. C'est un petit bug. Donc ici on a encore des golems. 411... 415 golems. What? Et ici, on a qui est Dark Lord. Lui, je crois qu'il est euh, un VIP. Je suis pas sûr. Je crois qu'il est élite. Donc, ouais, une petite farm ici. Et ici, on... ils font quoi ici? Ils font une farm à quoi ici? C'est une farm à quoi, ça, ici? C'est <rire> une farm à carottes et tout. Oh, ok, ouais, le truc de carottes on faisait sur... Euh... Sur ce qui est le PVP. Ok, stylé, stylé, les gars. Continuez comme ça. Ici, on a quoi en haut Je suis désolé qu'il fasse un peu noir, les amis. M'excuse, m'excuse. J'arrive pas à mettre des potions, vous voyez. Ça fonctionne, pas. Oh là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Attends, je vais essayer en survie, peut-être. Non, même pas. C'est bizarre, ça fonctionne pas. Euh, ici, on a quoi Ok. Ok. Rien d'intéressant. Oh, il y a des barrels. Ils ont rien dedans dans leurs barrels, je crois. Oh, des graines de cannabis max. On va continuer à monter, on va aller voir l'extérieur, comment ils ont fait à l'extérieur. C'est euh, bien protégé, on peut voir, il y a une bonne protection. Je vais pas montrer toute leur prise de défense. Mais oh putain, on peut voir que c'était. What Ils ont fait un champ de cannabis sur dessus. En plus de tout ça. Ce... What C'est des mongols, hein, vraiment. Ils sont vraiment fous. Bon, un grand champ de cannabis. Ici, ils mettraient un harvester là. Oh là là, ça doit récolter à masse les harvesters comme ça. Truc de fou. Bien joué, bien joué, les gars. Donc, euh, une base stylée, en plus d'avoir des champs et des... Euh, une base quand même assez sécu. C'est cool de voir qu'il y a des bases sécu autant que des palmes, euh, quand même. Donc, c'est cool. On se retrouve avec la dernière. C'est bon, mes chers amis. On était à la troisième base. En plus, j'ai mis le de pack des textures. Et j'ai craqué mon gamma pour que ça soit plus beau pour vous, vraiment. Désolé, les amis. Donc, aujourd'hui, on est dans la base de... Euh, la Paradise. Donc, FF Paradise. C'est qui, la Paradise C'est... Aikubo, décembre, okay. Oh, ils ont déjà gagné la version 1E. Um, ils ont déjà gagné... Ce gars-là, là. vous voyez ce gars-là, les amis? Lui, il est blacklist. Ban, it's the ox, blacklisted. OK, lui, vraiment pas un bon garçon. Très bad, Blacklisted. Ok, on continue la vidéo, les amis. On oublie ce moment-là. Donc, euh, on peut voir qu'eux, ils doivent jouer le classement énormément parce qu'ils font des farms de citrouilles automatiques de chaque côté avec un genre de soleil ici. What the fuck? J'ai pas compris pourquoi il y a un soleil, mais ils font un saleté de trucs ici. Euh, what the fuck? Attends, il y a un truc en, en haut. C'est marqué quoi? NZ. NZ. Icons! Oh! C'est très aimable. Merci, les copains. What the fuck? Pourquoi ils mettent des vitres entre chaque... Ça sert à quoi la vitre les gars? Je sais pas en vrai hein. C'est bizarre qu'ils mettent de la vitre avant. Je pensais pas qu'on mettait de la vitre comme ça. Peut-être que ça l'aide à les citrouilles à descendre. Sûrement. Euh... C'est vrai, ça doit sûrement aider la map à grandir. Euh, sinon, ici, y'a quoi? Ils ont-ils juste ça comme farm? Oh! oh my god. Vous voyez mes FPS dropper, les amis, c'est que ça fait trop laguer les, farm, les bases comme ça sur les PC. Et surtout que ma carte graphique, elle est presque morte. Ici, ils ont un champ de carottes. Pas pire, pas pire, pas pire du tout. Euh, ici, ils ont une base secure ou c'est juste un champ en fait? J'ai l'impression que c'est juste un champ, les gars. Ouais, ouais, c'est juste un champ. On va quand même essayer d'aller voir en haut. Oh, ils ont des coffres ici, on va voir. Ils ont combien de cannabis? Ils ont seulement 5 euh, cannabis. Ils ont 8 stacks de terre, 2 euh, ça, des arbres, des graines, sont des sacs de lave. Ils ont des briquets breaking 3, donc ils ont fait leur kit de pillage, je crois. Parce que c'est la seule façon... Oh my god, tous les blocs de redstone. What the fuck? Ils ont miné comme des malades ou quoi? Je vais juste aller voir l'extérieur si c'est protégé ou quoi. Ouais, ils ont juste fait un truc avec de, de l'eau. quand même assez stylé, hein? C'est clair par une autre faction juste ici, c'est marqué FF Syndrome. Oh, attendez, j'ai fait une mauvaise commande. Oups, allez. Donc, ça, c'est une autre faction, c'est genre des alliés ou des ennemis, je. Je sais pas. Mais euh, du moins, on peut voir que euh, c'est une faction qui doit être quand même assez populaire. Oh Oh Oh on, acc... on On regarde le fight en direct, les amis What the fuck Combat Combat de Gitan! What the fuck? Qui va gagner? What the fuck? Canisop. Attends, FF. Faut juste comprendre bien le fight. Can he's up. Donc lui, il est dans la Kinder. Lui, il est dans la faction de lui. Non, eux sont allés avec la Paradise. Et eux, c'est qui en fait Ils ont accès au terrain. C'est la Nova White. On peut voir en haut ennemi Nova White. Donc, Nova White. Holy shit. Ok, ok. C'est un saleté de combat en fait. Donc, c'est 3-4 factions qui sont en train de se. Oh là là. Casse-couille tout ça, les amis. Oh là là. Bonne chance à eux. Malheureusement, les amis, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Parce que les bases, j'ai pas réussi à trouver 3 euh, ou d'autres bases. C'est vraiment dommage, malheureusement. Mais dans la prochaine vidéo, les amis, je vous promets à 100% que ça va être des plus belles bases, des plus grosses bases des plus belles bases, et dans le sens des décorations mais aussi des, des grosses farmes, des trucs de genre si vous avez les amis une base que vous voulez que je présente sur le serveur mettez moi en commentaire, euh, déjà mettez un pouce bleu, mais mettez en commentaire votre pseudo ainsi que le nom de votre home donc euh, votre pseudo et le nom de votre home que je puisse aller visiter lorsque vous êtes connecté ou non pour que je puisse euh, regarder tout ça et trouver trois belles bases à représenter dans le prochain épisode donc voilà les amis j'espère que cette vidéo aussi vous a fait plaisir, si c'est le cas n'oubliez pas de Laissez un pouce bleu, la partagez avec tous vos amis. Et je voulais vous remercier pour le support que vous apportez à co Les amis, comme vous voyez, on a encore 462. Et ma vidéo, je l'ai tournée sur à peu près 30-40 minutes. Donc, ça bouge pas. Ça reste le temps même nombre de connectés. C'est plutôt euh, stylax. Donc, un gros merci à chacun d'entre vous qui supporte Cafaction Et qui euh, adore le serveur autant que moi. Donc, voilà les amis. Je vous aime énormément. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Si j'ai le temps. Sinon, pour un petit live. C'était Icons. Ciao, ciao.